et bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Toast. Aujourd'hui, nous préparons le burger de la dépression. Ce thème nous a été suggéré par la petite Maddie Hill d'Arizona. Merci Maddie. Peut-être que vous êtes vous-même en dépression, cela peut être dû à une mauvaise nutrition, du stress trop présent dans votre vie, ou peut-être le fait que vous viviez dans un monde absurde devenu fou. Quelle qu'en soit la raison, cette recette est pour vous. Good. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain à burger. Vous remarquerez que ce pain n'a pas de sésame dessus, c'est le genre de modèle qui coûte 4 fois plus cher. Et j'ai choisi celui-ci parce que récemment, des stocks de sésame venus d'Inde étaient particulièrement chargés en pesticides, no. No. des lentilles, des cornichons, en hommage à Maddy qui nous a suggéré le thème de cette vidéo et qui a fait une partie de sa carrière en tant que gobelin des cornichons. De l'huile, de la farine, de la fécule de maïs et de l'eau. Pour commencer, il va falloir faire cuire les lentilles, sauf si vous avez des lentilles pré-cuites. Il va falloir faire bouillir de l'eau et y mettre les lentilles pendant une vingtaine de minutes. Donc, les lentilles vont nous servir à préparer une galette. Et pour ça, il va falloir ajouter quelques cuillères de farine. Un peu de fécule de maïs, de l'huile, de l'eau. Et on mélange. Il va ajouter plus ou moins de farine ou d'eau de selon que ce soit trop liquide ou trop sec. Jusqu'à arriver à un résultat à partir duquel on puisse former une boule. Faites chauffer l'huile dans une poêle. Prenez la pâte et vous essayez de former quelque chose de la forme d'une galette. Vous la mettez à cuire dans la poêle, juste à ce que ce soit doré. Pendant que ça cuit, vous pouvez couper un cornichon en tranches. Ouais. On va aussi faire une sauce style roux dégueulasse à l'arrache. Style quoi une Roux dégueulasse. Un roux, c'est une sauce avec euh, de la farine et du. De... bulles. Moi, un roux, c'est une personne qui a les cheveux rouges. Hein. Ensuite, on prépare le pain à burger. Comme ça. Miam, miam, miam, miam, miam. Pour la préparation du burger, on va prendre nos pains, ajouter la galette dessus. Les délicieux cornichons. Puis, on euh, nous pose déception. Et voici donc le burger de la dépression. Il est fade, comme on vie en ce moment. La galette est sèche, sans goût. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans. La sauce est plutôt mauvaise. C'est donc un burger aussi absurde que votre vie. Maintenant, vous me regardez et vous allez me dire Mais Lucas, à quoi bon À quoi bon faire ce burger Bien, je peux vous retourner la question à propos de votre vie mais la bonne nouvelle, c'est que ce burger peut être corrigé. On va pouvoir retirer cette galette. Cette galette représente ce qui fait notre vie à tous. Elle est vaine et triste, mais on peut ajouter des choses pour qu'elle soit plus intéressante. Pour commencer, si vous voulez améliorer vos conditions de vie, il ne faut pas hésiter à retirer ce qui vous fait du mal. Comme par exemple cette sauce dégueulasse que l'on va venir racler sont débarrassés. Ce qui cause votre dépression, c'est probablement pas seulement de mauvaises choses, mais aussi un manque de bonnes choses. Pour ce burger, il ne faut pas hésiter à ajouter quelques tomates, des oignons caramélisés, ou cette sympathique sauce improvisée à base de crème et de moutarde. On se retrouve ainsi avec un burger, certes imparfait, mais beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques instants. Alors là vous allez me dire, euh, c'est bien gentil, mais euh, c'est quoi les oignons caramélisés dont j'ai besoin dans ma vie Quelle est la tomate qui va résoudre mes problèmes Je ne sais pas, Cher. Alors malheureusement, euh, sauver un burger c'est plus facile que sauver votre vie. Donc euh, je sais pas, on a rendez-vous avec un psy, euh, il donnera des petites pilules qu'il faut rigoler. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais bon, j'espère que cela ne vous aura pas déçu. Et on se retrouverait peut-être bientôt pour un nouvel épisode de The French Toast. Coupe. <musique>